Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 331 de Stage One 331 c'est dur à dire Et nous allons jouer aujourd'hui un jeu de course mais sur Game Boy Color Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué de la Game Boy Color Et, euh, et puis là il n'y a pas de son pour l'instant Et ça commence maintenant avec un son dégueulasse Formula One 2000 sur Game Boy Color Et C'est parti c'est en français Et ben bah, on est parti putain c'est vraiment trop fort dans mon casque je suis à 6, je suis à 6 voilà, sur l'ordi, c'est trop fort. Voilà. Euh, ben, on va se faire un grand prix euh, pour tester vraiment en, en condition de jeu. Un champion de alors, qui choisit British, German, un, un, Italian, British, British, German, British, Italian, Russian, French. Jean, allez-y. Oh, je crois que c'est un vrai mec, ça non il y a de conneries merde merde ah merde non non il faut pas d'accord pour choisir c'est hop on descend on va se mettre en transmission auto ok et on commence en Australie Qualification. Alors comment ça se joue Vert. Ok, ok. Hop là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On comprend pas rien, mais ça tourne, ça tourne. On va essayer de rattraper mes adversaires, ça va être Oh putain, je me suis pris des coups. J'aurais pas du tout mon adversaire. La qualité sonore est très... Hein, ça laisse à désirer. Je suis en train de... Comment je fais pour le doubler ce con J'ai pas de skill euh, plus que ça. je fais pour doubler ce connard Comment je fais Dites-moi, dites-moi, dites-moi comment je fais pour doubler ce connard Ok, j'ai voulu appuyer sur la deuxième touche et en fait ça m'a ralenti. Je suis euh, lap 1 sur 3. Je sais pas s'il y a de l'essence ou... ou quelque peu d'intérêt pour l'instant dans ce jeu de OK lap numéro 2. Hop, je l'ai doublé. Il était temps que je le double. Alors, je vois pas trop à quelle vitesse je suis. Ah si 201. Ah ouais, 200, 200 miles par heure. Est-ce qu'ils savent à peu près ce que c'est La vitesse, euh, c'est vraiment beaucoup, 200 miles par heure. Surtout dans un virage. C'est plus de... C'est largement plus que 200 km heure. Ok, j'ai doublé lui. J'ai doublé lui, je suis... Quelle position 20 sur 22. Il y en a vraiment 22 ça va être compliqué quand même de tous les doubler. Ça va être compliqué. Est-ce que l'essence, ça va suffire par contre Lap numéro 3. J'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite que tout à l'heure. Oh yolo je l'ai doublé, mais bon, euh, je suis toujours que 18ème sur un sur deux, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Mon essence s'en bat les couilles, ça continue. Mon dieu, la musique de... est en train de me casser les oreilles, alors qu'elle n'est pas forte. Yop Ah oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, je vais arriver à rattraper un autre. Heureusement que j'ai mis une vitesse automatique parce que putain Sinon j'y étais encore demain Est-ce que vous croyez que je vais arriver en doublé 1 Allez non Eh ben non On est arrivé Voilà la course est terminée le son commençait à être un peu lent. Donc je suis quatrième. Alors que j'étais 22ème. Je vais quitter. Et c'est parti pour le Grand Prix. J'ai fait mes qualifications. Cette fois-ci, on va vraiment la faire la course. Et du coup, je vais essayer, bah, du coup, de... Voilà. D'y arriver. Deuxième. Troisième. Quatrième. Je me fais complètement démonter par les autres déjà là dès le début. Voilà, je suis 5ème sur 22, déjà c'est un peu mieux pour finir la, la course je trouve. Il y a 10 tours. Il y a vraiment 10 tours. Je me suis vraiment engagé là sur, euh, sur une partie de 10 tours. Je crois qu'on va pas on va faire 10 tours en fait qu'on va essayer d'aller voir d'autres terrains. Ouais, ouais, ouais, ça va pas le faire sinon. Voilà, on va faire comme ça. On va aller faire une autre... La page résultat, je m'en fous. Exit. On va faire une quick race. Avec toujours mon driver, allez-y. Circuit, par contre, on va changer. Qu'est-ce qu'il y a en France Europe. Ah, France. Ok. Et eh bien, ça, je préfère. Combien de tours on va en faire oh, Allez, trois. Euh, et on va mettre un temps. Raining. Ah, raining. On va changer un peu. Pit-in, je sais pas. car c'est top c'est quoi ça ah ouais je sais pas ce que j'ai fait j'ai mis des choses dans ma voiture ah non ok allez raffiche moi les trucs Race. Ah on commence dans un virage quoi. Comme tous les jeux, comme toutes les courses de F hein, normal. Ok, donc euh, j'ai oublié un truc. Ça n'avançait pas. Je sais pas du tout si. Alors imaginons je fais ce race. J'ai pas d'essence en fait. En fait, j'ai pas d'essence. Ah je suis obligé de monter moi-même ma vitesse, c'est vrai ça. Je suis en train de monter moi-même ma vitesse. Ah oh là. Ah oh là, elle commence à mal branlé par défaut. Et j'ai pas d'essence. Je suis pas en automatique du tout. Mais je vois pas comment ça. Voilà. Enfin bref, il pleut. Il pleut et donc c'est juste un tout petit peu sombre et on voit des petits trucs passer. Je sais pas si ça a un impact vraiment sur la route. Ça n'a pas l'air en tout cas. Ah un petit peu quand même. Ah ouais je me suis sorti du. sorti de la route quand même. Ah putain, il faut que je remette la première. Je vais accélérer, sinon c'est mort. Yo, allez, on va accélérer, accélérer, accélérer, sœur. Hop. Oh putain. Oh ta sœur. Allez. Allez. On est ouf, on est ouf. J'ai bientôt fait un tour, non Je sais pas où c'est qu'elle s'arrête là. Oui, voilà. J'ai fait un tour. Encore deux et je suis pas du tout premier. Hein. Et pas content. Ah oh, vas-y, faut repasser la première. Ah oh, ta mère le jeu. Ils ont plein de petites vitesses en plus. Je suis 21ème. Oh, comment c'est mort On n'a vraiment pas la sensation de vitesse. A l'époque on devait être content sur un jeu comme ça. Ah le son est horrible Je crois que je vais arrêter là. Est-ce que je finis la course Parce que je suis fair play avec, euh, avec mes adversaires et tout. Mais bon je suis 22ème quand même bien mal barré pour ne serait-ce que pas être 22ème. Oh, il faut que je repasse la première vitesse. Laisse béton. Voilà. On se retire. Et donc. Je peux même pas revenir à l'écran titre. Ah si voilà c'est ça. Donc je suis revenu à l'écran titre, euh, voilà on était sur, sur ce jeu Formula Formula One. Euh, je sais pas si on peut avoir l'écran. Non je peux pas avoir l'écran. L'écran qu'on avait au début. <rire> le mec il valide, je fais B, euh, ça valide, tranquille. Ok. Donc on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas, voilà, j'ai redémarré l'émulateur de Game Boy Color, on tombera peut-être sur des bons jeux, euh, on tombera peut-être sur des très mauvais, euh, pour ce, pour ce cas-là, euh, bah, ce jeu pour moi il est très mauvais, même Inspector Gadget euh, sur Advance c'était mieux. Euh, et puis voilà, j'ai envie de vous dire, euh, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, euh, d'ici là portez-vous bien, et puis euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, et on se retrouve très bientôt, salut